La dîme, c'est comme une épée en plus que tu as dans ton armoire. Tu utilises ça pour découper. Non, la dîme, c'est un outil que tu utilises pour taper dans ton futur. Écoutez-moi bien. Parce que mon rôle, c'est de vous former pour le futur. Supposons, que tu peux être dîme trois fois par semaine. C'est le jour pour toi de as t'asseoir. Tu vois ce à quoi tu veux que ta, ta vie ressemble dans 30 ans, 10 ans, 1 an, 1 semaine. Seigneur, je reçois mon mariage le 28 septembre 2022. Par cette dîme, j'enlève tout voile sur moi. Je déclare que cette entreprise, tu dis le nom de ton entreprise. Beautiful Angel, supposons. Ou bien de Gibdiga Academy. Ouvre des succursales à travers le monde. Je déclare que d'ici décembre 2020, pardon 2030, on sera déjà établi dans 15 pays. Je déclare que les employés qui vont travailler avec moi, les collaborateurs, qui loca me localisent. La dîme, c'est le portail par lequel tu tapes dans le ciel. Tu cueilles tes fruits. Il a dit que quand tu paies ta dîme, les écluses des cieux sont ouvertes sur toi. Envoie ta main, tu cueilles ce que tu veux. Et plus tu penses à tes projets futurs, plus ça se raffine, ça s'éclaircit. Se, ça se